Oh, c'est tout de même beau de se réveiller avec le chant des oiseaux. Au Canada, on n'avait pas d'oiseaux. On avait que des pingouins. Et un pingouin, ça chante pas. Reste pas, je suis trop fier qu'on soit tous des connards! Oh, c'est dit de pingouins. Bonjour Monsieur Berdaclou Mais que faites-vous donc Oh, pas mieux, je m'entraîne pour le tournoi de Pétainquoi, de l'année que je suis champion, mais vous devriez venir, ça vous ferait rencontrer les nouveaux voisins Ok. Bonjour à tous et à bienvenue au 33ème tour de je viens de Pétanque avec, euh, comme toujours, les joueurs extraordinaires qui nous régalent chaque année. Nous euh, allons continuer cette journée, c'est le tour hey, hey, hey. ah, oh. de Monsieur le Pumet. Eh oui Oh, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais a un problème, y'a un problème, y'a un problème, y'a un problème. Ensuite, euh, la mystérieuse Madame Verdacou. Alors, elle s'apprête à tirer, elle se concentre. Oui. Et non, non, non, elle ne fera pas mieux. Bon, notre champion national, M. Berdaclum, il tire et il nous fait encore des prouesses techniques incroyables. Et c'est tout, nouvelle arrivante, donc le euh, PLD, Gordon saint simon va a-t-il réussir à détrôner le maître incontestable du village Ah, oh, ça part bien Et non Oh non Un drame, une catastrophe, messieurs dames. Je vois des morts partout, c'est qu'il y a... Mon Dieu, mon Dieu, quel drame terrible. Tous ces morts, toute cette violence, ça fait ressurgir en moi une essence obscure dont je pensais depuis longtemps m'être débarrassé. Je crois que mon passé maléfique me rattrape. Il faut que j'assume ma nature secrète. Je suis un poulet sauvage! C'est ça qu'il me fallait. Pouvoir à nouveau gambader dans les grands espaces. Retrouver le bon goût de la nature. Et puis, la liberté de pouvoir courir vers de nouveaux horizons. Oh, vlog c'est beau.